Anna on vient de voir votre nouveau film, donc euh, c'est un film qui, est, qui nous prend. Euh, c'est un film de sensation, est-ce qu'on peut dire que c'est un film sur la vie et, et sur l'espoir Sur la vie, sûrement, et oui, oui, sur l'espoir, en tout cas sur le fait qu'il qu y a du possible, oui, ça c'est sûr. Oui. Et ce titre, comment vous est-il venu il se passe quelque chose. C'est vrai qu'il se passe toujours quelque chose, mmh. mais là, c'est plus profond. Vous nous bouleversez là, avec ce qui se passe, sans, titre... beaucoup de, sans beaucoup de paroles même, à la limite. Ce titre, il est venu euh, quasiment dès le départ sur le scénario. Je trouve que c'est une phrase qui est utilisée par les gens... Euh quand on sent qu'il se passe vraiment quelque chose d'important mais qu'on ne sait pas définir quoi. Et je trouve que le film, il parle de, de cet état-là, on sent qu'il y a des choses importantes, mais on ne peut pas dire c'est ça ou c'est ça, c'est quelque chose de plus mystérieux. Et j'ai eu la confirmation de ce titre euh, euh, en lisant les lettres de Van Gogh à son frère, puisque ce que j'ai expliqué dans le débat, c'est que le, le film il est aussi très lié à, à la figure de Van Gogh, la phrase exacte que l'on voit dans le film, en feuilletant le livre de Van Gogh euh, euh, euh, Il n'y a rien de plus artistique que d'aimer les gens. Mmh. Mais dans une des lettres de Van Gogh à son frère, il disait « Il se passe quelque chose en moi, qu'est-ce donc ?» Et le jour où j'ai lu cette, cette phrase dans sa lettre, je lui ai dit « Ah oui, c'est vraiment mon titre. » le le, le film, je pense qu'il renvoie, j'espère, chacun à soi, à notre oui. place dans le monde et à comment on peut la trouver. Comment c'est pas facile de la trouver, mais comment c'est possible. Parce qu'il parce que y a plein de gens, si on sait regarder, il si euh, y a une générosité, il y a une attention et que, voilà, que les choses ne sont pas... Aujourd'hui, on a l'impression que beaucoup de choses sont fermées et qu'en fait, euh, ben, pas tant que ça. Quoi. Je pense que c'est aussi nos attitudes qui font que les choses sont fermées ou pas. Pour vous libérer, on peut dire que vous, vous avez cette attention-là, justement, où vous êtes attentionné aux gens que vous filmez. Ben, j'espère, oui, ouais. <rire> En tout cas, ce... j'ai envie de les filmer, donc oui, évidemment, je suis attentionné. Alors, le, le film est déjà sorti en salle au niveau national. Ouais. Euh, là, il sort à Marseille. Est-ce que les entrées, est-ce qu'avec votre distributeur, vous êtes satisfait Alors, dans la malgré mesure... que ce soit un petit film, hein, voilà, en comparaison, ben, Dans voilà. la mesure de nos, de nos petites, du petit nombre de copies qu'on a, on est plutôt bien on est plutôt bien, il y a eu un bel accueil sur les premières semaines, il y a eu du bouche à oreille, euh, il y a à chaque, chaque séance à laquelle je participe, il y a vraiment euh, des gens qui sont très touchés par le film, voilà, à qui ça raconte vraiment quelque chose, et voilà, l'idée c'est de faire la... c'est de faire la la distribution du film un peu sur la longueur. Donc on a commencé par les grosses villes. Là, il y a sur Marseille et toute la région PACA. Et puis on va aller aussi sur des, des villes moyennes, plus petites villes. Donc le film, il va encore tourner sur au moins euh, jusqu'au mois de novembre, je pense, un peu, un peu à droite à gauche. Je vais l'accompagner en partie. Et on est pour le moment sur une, une base de 10 000 entrées, ce qui apparemment est très bien de oui. nos jours. <rire> oui, oui. Avec 12 copies, oui. c'est très Mais En tout cas, on espère que honnête. nous, justement, oui, oui on puisse justement continuer, parce que nous n'avions pas vu ce film, et c'est pour ça que moi je voulais voir le film avant de vous rencontrer, c'est ce que j'ai dit justement aux distributeurs et aux producteurs, parce que c'est quand même important de parler avec vous d'un film comme ça, parce qu'on a ressenti aussi parmi les spectateurs qu'il y avait un vrai courant qui passait, il s'est passé aussi quelque chose ce soir au gyptis à Marseille, il doit se passer quelque chose à chaque fois que vous êtes dans une salle. bien, il se passe des choses en tout cas avec ce film. Alors, surveillez bien les villes, où justement le film va passer, comme voilà. ça il se passera quelque chose chez vous. Merci, Merci. beaucoup Annalix. Bonne soirée. Merci. Voilà.